Pardon. Je mettrai un bon dun dun dun dun dun dun dun dun non mais ça fait hyper plaisir d'avoir des gens qui <rire> qui bossent. Je <rire> sais pas trop ce que ça fait, hein. sais pas trop de... J'sais pas trop l'habitude. Hein. C'est qui. <rire> C'est <rire> Oh je me balade pas, je me.. Pas dire je me balade. Si je me baladais, je sais quoi, tu vois. C'est une balade en soi, c'est... Il est où Monsieur, vous êtes où Non, On secours Aïe, euh... c'est pas vrai ça. Alors, je m'éloigne pour lui sauver la vie, bien sûr, évidemment. Sans moi, il n'y aurait pas ce... ce ...sauvetage. Secours Secours Secours Secours Il oh. a failli tenir euh, plus de 2 secondes. Ah mais en plus, ok, il avait fait le hit, donc la palette s'est bloquée en plus. Très bien. Ah mmh. On va finir le moteur. Hein On est quand même à 3 moteurs. 2 moteurs, 1 moteur. 3 moteurs, je bien sûr. En moteur c'est pas mal, en moteur et demi. Franchement les petites indications c'est quand même pas mal. Salut Torado, salut, salut. C'est pas faire oh Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, bonne son moteur. Il est en face. Franchement le boulot pour l'instant il est ok. C'est <rire> tu en attendez attendais es que le MMR qui nous qualifieront pratiquement de déficients. C'est ce qu'on dit de l'oncle un peu raciste qui vient au mariage où il n'a pas été invité. <rire> non Lâche-moi Aïe Aïe Oh Joli, joli, joli. Très, très joli. Très, très joli. Ah si, c'est très joli Bien sûr Non, le MMR est complètement déficient. C'est moteur là qui se faisait oh, lui qui est sur un moteur. Ok, un moteur là, un moteur là... <rire> lui qui revient Pourquoi pas Lui qui a lâché l'affaire... Qu'est-ce qu'il fait, celui qui est au fond est Ah, il faisait un totem. On va être à deux moteurs, c'est bien, ça. Deux moteurs et demi. C'est une bonne position, s'accrocher. Ah, je dirais que c'est la position en l'air, tu vois. Du saut de plus bientôt. Euh, de deux choses, donc. Or Alors, déjà... Euh... Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. En fait, il y a une... J'aimerais bien. Je me bien refaire saute, je me suis même demandé si j'allais faire s'asseoir. Elle est où Elle est là ça va en vrai. Il revient sur nous, c'est pas bon ça Je failli faire s'asseoir. Je n'étais pas hyper sûr soit de faire du DBD, soit de faire du... J'ai réussi 6 Un petit saut, Shield pêche. Ok là. Je me casse. Oh non, il est en train de suivre l'autre. Parfait. Il tunnel légèrement le garçon. Oh. Je pas que c'est légitime, mais c'est la norme, tu sais. Aujourd'hui, c'est un peu le. C'est un peu, on va dire, le. Le, le process habituel. Il n'y pas... a rien de choquant, moi, là-dedans. Je te laisse avec lui On ne vient pas sur moi. Ok très bien. Pas du DPA. Des... Voilà. Okay, il, il reprend le moteur. Très bien, très bien. Oh, j'avance, j'avance. Il y en a un qui va récupérer le petit. Le petit bébou là, suspendu. Je suis retourné déjà sur ce site depuis l'ajout du matchmaking. Le, le matchmaking de quand Ok. Et là-bas. Je vais reprendre le moteur qui est quasiment fini ici. En plus, il moteur proche. Il est en train de régresser en plus. Pour éviter ça. Aïe, aïe, aïe. Hades. Ouais, Hades, ouais, c'est un truc sur lequel... Euh, je me En fait, les trois jeux me botte. Les trois, hein. Euh, sea of Seas, euh, DBD, euh, Hades. La question c'est. Euh, mais les trois à égale valeur. Tiens. Hein? Donc la question que je me pose c'est. Mais va-t'en bien Mais non, je vais mourir de décès Non. <rire> oh, pas le cul-cul Pas le cul Pas le cul-cul Non Oui tu as perdu du temps avec moi, tu sais. Wow, wow, wow, wow, wow. Ok. Ok. Non. Non, me fais pas mal Trop court, jeune homme Oh là là, oh là il Va falloir me couvrir les amis Est-ce que j'ai des amis Mais non j'ai pas d'amis Oh je vais mourir tout seul, abandonné pendant que les trois autres vont survivre Non Il joue bien en plus, il joue bien, il joue bien, il joue bien. Ah au oh, secours Elle m'a sauvé la vie hein. Techniquement, elle m'a sauvé la vie. En plus d'avoir fait une chaise formidable, bien sûr évidemment. Pour le cardio, c'est rigolo. Non Elle est blessée Attaque-toi elle, plutôt Alors ça c'est beau ça, c'est de l'art ça. C est euh... en P2 maintenant. Si la Chili je suis foutu. <rire> c'est une critique en persuasion <rire> Ouais bien sûr. Oh. Ok. Oh. On peut s'en sortir 4 en vrai. On peut s'en sortir 4. Merci Magic pour les 3 points. Merci infiniment. Très très grand merci à toi. peut s'en sortir allez un petit soin ouais, je tente pour le coup allez là il fait ce camp, hein dis donc monsieur c'est pas joli hein non oui <rire> Non, non, non Oui Oui Non Non Non, non Si proche et si loin Si proche et si loin Non